Et hey, yo les gens c'est Souni on se retrouve pour une map Escape Game dans un canyon en compagnie de Fifi C'est moi la vérité les amis, <rire> c'est moi la vérité. <rire> Ok je du coup les gars on va lancer le petit, le petit ben, escape game canyon, j'espère qu'on va pas trop rager Bon déjà euh, on le sait que la suite est tout là-haut en fait, Attends, on, on le regarde, sait que là. la suite est tout là-haut Mais quoi moi je sais que la suite bon, est déjà tout euh, à l'heure. J'avais remarqué mais... avant de lancer la vidéo que là il y avait un petit trou. Ah non regarde Ah non non Euh. Ah ok d'accord, faut aller de lampe en lampe. Non, arrête. Bah je crois. Oh. Ah ouais Oh shit suis... Oh yo yo Attends, du coup t'as quoi Ouais dans les amis Ah non c'est ça. Faut aller.. Pas... Non bah non attends on peut pas. Déjà, on un petit des déjà Non attends je crois qu'on peut pas Il je un peu Vas-y bah essaye on peut pas, peu. bah, peu pas. attendre Est-ce que si on va là Après genre on va sur le caillou Non bah déjà sur le caillou ça sert à rien Euh si on va là c'est pour nous faire chercher sous j'aime ça et regarde si ouais hey, j'ai déjà pété un câble alors qu'on est le premier mais non mais regarde à moins que côté je sais pas euh, avant, euh, un avenger s'il te plaît deux fois euh, grand, attends tu peux pas sauter plus haut. attends il faut passer par où là là on peut pas Bah non là on peut pas non plus sauter attends Souvenir, c'est bon regarde regarde regarde regarde regarde regarde regarde mais on regarde, peut là. pas si espèce de beta messieurs on peut non vous parlez et après, on peut pas rester purée. C'est ça, oh ça bah c'est ce que je t'ai dit. Ah, si, attends. Attends, oh. souvenir, regarde. Regarde, souvenir. Si tu fais du forcing, c'est un petit peu. Attends, parce que là, on peut attends. pas aller plus loin. Là, là on regarde, souvenir. Regarde, souvenir, souvenir. Allo. Okay. Regarde, un peu trop, peut-être. Là, putain, putain. Ah, ouais, là. Ça veut bien sauter. Ah, ouais. Là, oh, là, ouais, oh, le truc, et ouais. là, après, euh, ah oui, sur le truc, Pff, Oh putain, oui, d'accord, ok, sur le truc, euh, ouais, non, mais comment on saute là-haut d'accord, bon, ben, hein, non, moi je sais, bon, comment on saute là-haut Attends, mec, attends, ah, attends, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, un peu mieux. <rire> regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, Gros, Mais fois, non, il, il, faut bien. Bien il faut bien attends, se concentrer Sunny. Il faut bien se concentrer là prendre. toi. Ok déjà on a trouvé la solution. Attends si j'ai sur le côté là, voilà. Non Je me suis manqué. Bon. What Ah, ah c'est bon, j'ai réussi. Checkpoint. Vas-y, je t'attends. C'est le numéro 2 en plus, Sunier. Bah ouais, ouais. Et quand on était au numéro 1, la logique. Attends j'essaie de regarder un peu. Disons. Mais non, <rire> mais c'est quoi ce bordel euh, part Parti loin. Ça, loin non. Ouais non mais attends ça m'a fait dégager de la plateforme une tu de fou. Vas-y. Voilà voilà oh vas-y. Oh. Tu sautes et tu dirais que tu sautes. Ah bah. Voilà GG. Voilà. Vas-y bah là je crois qu'il faut descendre. Hop. Euh... Ok, donc là il y a rien. Ok, donc une petite allée. Ah, en vrai, c'est vraiment beau là la ma map. Bah, elle est vraiment belle. Comme ma Ouais. Non par contre, s'il y a un truc caché dans l'eau, on est dans la merde. Là. Bah, si, déjà. Est-ce que les gens, gens peuvent rentrer dans un des trucs là Là. Ah, il y avait un piège, il y avait un piège. Pour... Pi Attends. Ah, d'accord, Et... ok. Oh, on se le prend pas. Je <rire> sais pas pourquoi. Là. Non, non. On peut pas passer là. Bah d'accord, okay. je vais. Euh, euh... euh... ah, ah ok Faut pas. Non je C'est où non, non, Déjà il y a ça, mais pour aller où Ah Attends Ouais je crois qu'il faut aller sur le toit de la, la maison. Non je veux... Ouais, on va sur les lampes. Faut... Non, faut que tu fasses de jump en jump sur les lampes. Ok. Merci thank. Thanks. Ah il faut que tu ailles sur le toit de la baraque à ah, de la grange euh, oui mais ouais, allez-vous là à toi bah, attends faut pas aller sur les cailloux là pour aller... ouais faut aller sur les cailloux pour aller au-dessus alors regarde là, là, regarde là, ouais. ouais. là. C'est une solution toi alors là. euh... allez où la suite ah, ok d'accord on est... non tu vas pas me dire qu'on a fait ça pour euh, R. attends là, là regarde là, non là là là, viens là là aussi là, y, a là, y a un trou hop non, ça dit on est, dit... on est... On est rentré à la terre. Voilà. ok faut attention parce que oublie du pas qu'il y, un... y avait un piège Non mais il s'activera pas lui Déjà Ok <rire> euh... tu, Regarde là Regarde il y a le checkpoint juste devant le de Ah bah tiens viens là ah Il ouais, y a le checkpoint Ah bah ouais d'accord ok <rire> Ah bah ouais d'accord ok Attends je recommence là Ah ouais faut attends. que je fasse toute l'allée là Faut que je fasse toute l'allée que j'arrive Faut que je refasse tout y a pas de suite. Euh... Attends, c'est bon. Ah, attends, tu vas me dire que t'avais pas, pas vu ce trou là énorme Non je n'avais pas vu. Euh... Attends. C'est Ah c'est là Attends. Là il y a un gros caillou. Bah, ce n'est pas, pas. pas là. What Ce n'est pas là où j'étais. Je l'avais même pas vu le truc. Euh, par contre la grande torche ils ont pas trop abusé là. Bah attends c'est jump non, possible. faut jump non parce que regarde le, le nombre de. Non non, non. Non ah, parce qu'il y a un truc la soulier. Attends, attends il y a un truc juste là. Ah bah attends soulier non. Attends. Ah, si c'est sur moi soulier. Soulier soulier viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, là, là. viens là où je suis regarde. Vas-y. Le petit truc euh, le petit truc débile vraiment. <rire> Mais quand il y en a ah Oh putain Oh shit attends Attends What? tu non attends Non eh mais attends Je suis pas mort Oh non mais c'est qu'un troll Mais non What Tunis il s'active pas les pièges What the fuck Attends tu c'est même pas activé mec Mec mec mec Je suis dans les pièges ne s'active pas. Ah mais je vais faire comment pour passer mais viens, euh, ça m'activera pas, ça t'activera pas les pièges, je me né. Il que j'y suis. Hop, attends. Mec, c'est. Faut aller où là, déjà Faut aller où là En fait, il te faut, en fait, il te faut prendre. Euh. D'accord. Mais non, mais c'est un troll. C'est dans... dans tous les cas, il n'y a pas de passage là où t'es. Ben non, il n'y a pas de passage. Bah ouais, c'est un troll. Pas bah, déjà, on s'est bien fait troll sa mère. Bon, mais les pièges, bonne journée, hein. Attends, là, il y, y a un passage, là. Attends, deux secondes, je Deux secondes, je rallume ma télé. Oh non. A few moments later. Eh, je suis Regarde. Regarde, c'est devant nous, en fait. Non, mais non. <rire> non, arrête. Non, non, c'est vraiment ça Je crois bien, oui. Attends, non, attends, c'est encore fait troll Non, arrête, t'es connu. C'est pas fait troll encore. Bah là, regarde, y a un passage. Non, regarde, c'est juste en haut. Attends, je pense qu'il doit avoir un pneu, euh, non Bonjour attends. Comment vas-tu depuis le temps Mais ben, est-ce que tu m'entends Ah là, regarde Ah, deux Waouh Mais minuscule le truc. Là, on est sur une petite des... euh, on est sur une petite escape game. Escape game Faudra mettre en privé la prochaine fois. Mmh. Euh, je suis passé. J'essaie d'éviter ça, on sait jamais. Euh, là c'est euh... quoi là euh, attends. Eh Sunier, regarde, il y a bien plus facile. Yui Attends, j'ai trouvé des escaliers. J'ai trouvé des escaliers, Sunier. C'est quoi ça eh, Sunez, il y a des escaliers sur moi. <rire> Youy, il y a des escaliers sur moi. Ouais, il y a des escaliers, Sunier, c'est une c'est une montée d'escalier. Non, attends. Attends, juste. Attends, Sunier, attends, j'ai un boost. et où il m'amène euh non ça ça m'amène dehors Mais es où, là ah d'accord ok déjà déjà les escaliers ça amène à nulle part ok dur, bon, du coup c'est pas au-dessus ça en est sûr c'est pas tout un dessus souligné attends comment t'as fait alors t'es allé où avec tes boosts là je sais pas quoi là. Non, il y a eu juste un boost dessous. Regarde, Sony, regarde là. Tu colles là, Sony, tu es là. Hein ok... Mais on va avoir un autre passage par là. Alors, escalier, encore des escaliers... Es... D'accord. Escalier... Putain, je... le, boost, le boost, il sert à rien. On est d'accord En fait, Sony... Attends. Je crois qu'on va retrouver la soluce. Bah ouais bah ben, la de... ouais gros c'est ça On peut pas voir autrement Mais attends attends Et oui c'est le checkpoint numéro 4 est... Oh oui Oh oui Checkpoint allez. numéro 4 Oh oui Bah déjà si on peut côté là oui on peut côté là déjà Euh ouais, là, par ok contre, euh Il y a beaucoup d'endroits allez putain les gars on Regardez les tapis ah non est tapis là sinon ils nous ont mis en bas là. Ok, donc. Attends, là il y a. Attends, il n'y a pas de passage non, Ok, non, faut non. tous les vérifier les, pa... les tapis. J'ai dit, faut tous les vérifier. Ah, checkpoint 8 là-bas. Mais on n'est pas au 8, ah hein, ouais. Checkpoint. Non, on est... Ah, attends, il y a des checkpoints au dessus. Il y a des checkpoints dessus là. Attends, on peut pas y aller là Ok. Il y a un truc de téléportation de Ok, là on est dans un village. Ah là regarde Putain regarde hop Et du coup là j'ai une maison on euh, ouais. Ah on là le non think. Je sais même pas si on Ah c'est bon Non putain j'étais dessus Bon né. euh C'est là ou pas Ouais je, je peux pas y accéder non. Attends je vais prendre ta, ta fenêtre d'accord, ok Bah ben attends là il y a 40 mille tapis hein C'est dans un des tapis non C'est pas là non oh, c'est pétrole là je crois bien oui Je crois bien que c'est bien fait trop salaire Bon, ce n'est pas là, ce n'est pas. Euh, attends, n'est vous il y avait des trucs en bas. Bah, vas-y, j'essaie de regarder ah, non, encore dans le village. Ah, ok. Bah, c'est dans le village. Mais où dans le village On peut pas y accéder. Ok, donc là, je passe là. Okay, donc là pourquoi on peut pas mais du coup nous on est qui là si je passe par la fenêtre il faut regarder les toits soumis il faut regarder par les toits ah, ok d'accord hmm. inspecter tous les toits soumis moi, moi je par te conseille on va inspecter tous les toits soumis ah, mais là le problème c'est que là tu vois là on est qu'éblou là on peut pas Non, euh, non on est pas qui est bleu, Souni. Toi, ce que dans la maison là, Non, on peut pas rentrer là dans la bleue, là où t'es. Sunny, il y a un truc là, juste là. Il y a un truc juste là, je c'est Ah ouais, c'est la bleue. Il y a un faux sous-sol. Bon, là, y... là c'est là où il y a les tapis, ouais. Donc, c'est pas là. J'arrive même pas à sauter. Souvenir Quoi attends, Viens là. Non, même pas... Putain, on peut même pas passer par la contre. Ok, la solution, c'est dans cette maison en fait. Souvenir. Ah non, ouais, c'est dans la dans la bulle. Attends, On peut pas y accéder là. Ah si ça Attends, Quoi Attends, attends, attends. non, je suis retourné. One Eternity later. Ah, c'est bon, c'est là. Faut que tu sautes dedans. Ah, j'ai sais. Implicable, enfin. Putain, c'est là où on devait aller, Non Ah, voilà. Attends, déjà, je vais essayer de tapis. Et c'est là. Non, pas. Si, c'est là. Bon. On va falloir dans la. Ouais, bah là, c'est sûr que c'est un tapis. Ah bah regarde là, il y en a 5000. Là c'est bon Checkpoint numéro 5 oh, voilà. Oui. Voilà. Bon Ah voilà ça fait plaisir Bon déjà faut, re... <rire> faut le sortir de cette fois euh... Attends là non y a pas de trou Attends est-ce qu'on peut accéder Faut accéder là-bas non Ouais euh. Ah non. non Bah attends faut aller où Faut pas aller sur les poutres comme si... Votre direction que là-bas. Non mais on peut pas y accéder dans le truc cas. Ah, attends, si, je crois qu'il faut... Y faut aller sur aller sur des... Ouais bah ouais c'est ça, c'est le seul truc. Euh oui. Oh ouais chaud là. Euh oui. C'est chaud là. faut faire des petits bon. sons finir, faut faire des vrais mimes. Oh, oui. Oh. C'est chaud, mais attends c'est pour aller où en fait C'est pour bah, problème. Bah non gros attends, garde ça va jusqu'à l'eau. Ah, Faut peut-être aller en dessous non Les poutres, en -dessous. Les poutres en dessous Ouais c'est les poutres d'en dessous. plus rien tout, c'est les. Si si si si. Attends. Si si si si les poutres dans le dessous, regarde. Oh Quand je te dis que c'est les poutres dans le dessous, mon petit. Mais non, Jackie, c'est pas les poutres dans le dessous. Bah si, regarde, je suis... bah c'est bon là, je vais avoir checkpoint là. Ah bah oui, mais ouais, d'accord. Ah c'est les poutres dans le dessous parce que sur le dessus on pouvait rien faire. Mais border, Ça, ou non oui. Hop, on mange... Juste... Oui, hey, oui, si oui. je me... Pourquoi je me manque Super dingueable. Yes, checkpoint 6. Mais t'as de la chance d'avoir un moi, tapis là y'a un tapis... j'ai même pas la chance. Regarde, regarde, regarde, oui. regarde. Je me manque déjà. Ah oui, bien sûr, Encore un tapis. T'es, il y a combien de tapis là C'est pas dans les tapis. Attends, quoi que là. Non. C'est dans les tapis. Ah. ah, ok, ok. Je pense avoir trouvé la solution du... du truc 6. Ah, du checkpoint 6. Quoi il mmh. y a là ouais, y a... Il y a ici après. Là, il y a... y a des Je tombe ici, je pète un un cap oh J'arrive, avec toi C'est bon, t'es passé. Bah pas. Attends, je prends le checkpoint. Ok, il euh, n'y a rien là. Attends, on peut accéder au toit. Ouais, c'est là. Nickel. Faut que tu ailles au checkpoint si tu veux passer là où je suis. Mais attends, quoi que c'est peut-être pas là. Hein. Ouais, il y a un gros tapis. Euh, bah là, là, tu vois, là, va. Va devant. Euh, attends. Voilà, va devant toi là. Non, bah non, bah non. Ouais. Là, non, non, non, non, non, recule. Revois au checkpoint. Va aux escaliers. Ouais, ouais. Là y a des ouais. fenêtres. Y a des fenêtres. Tu passes euh, dans ce pas celle que tu veux. C'est là. Et tu passes dans la fenêtre de gauche. T'es obligé dans la fenêtre de gauche. Là tu montes sur. Euh... Euh... Vas-y, essaye de ouais, passer dans la fenêtre de gauche. Il bah, faut que tu sautes dedans. Voilà. Et là tu, euh... tu sautes sur le truc et tu es sur le toit. Tu, vois, tu... là as... tu vas dans la porte. Okay. Yui. Quoique c'est peut-être comme ça. Bah non. Ah si. Quoique. Je sais pas. Attends, là, attends, attends, parce que là il y a un gros tapis. Mais là il y a des fenêtres. Mais les trucs... Les trucs marrants. Attends, genre... Attends, les genres... Ah, suis... Non. C'était là Ah Mais c'est ça, le pire. C'est qu'on a pas de check pire. Attends, non, c'était ça. Non, c'était ça ou pas, du coup, alors Parce que je sais pas, en fait. Ben, on aurait dit bien, ouais, on aurait bien dit, ouais, souvenez que c'était ça. Vas-y, passe. Eh bien, j'ai galère. Oh. vas, -y. vas -y. Hop. Hop. C'est là Impeccable, je suis passé. Oh ouais ouais, c'est là. Non. Oh, bah, je veux pas, passer, va, en bas, ça avait pas je veux passer en bas. Personne. Je peux pas, pas, pas passer en personne Je peux pas sauter. Attends, le 7 est là, le 7 est là. Il faut aller au 7. Où oui, le 7 C'est bon le 7. Oh. En fait, tu vois, tu, tu vas Il okay. faut que tu passes sur les boîtes, oui. au-dessus des boîtes. Oh ouais ouais, c'est ce que j'avais comme photo au début celui. en vrai, eh, cette map, j'adore. Elle est trop belle, les cool voilà ouais, m'a fait un peu rager déjà c'est ouais. <rire> toi avec euh, les poutres non euh, non encore attends le 8 euh, là-bas je sais pas il y a combien de checkpoints par contre attends non tu les pas tu n'es pas oui non, mais où comment euh, comment de quoi comment Bah moi je ouais peut-être là. Ouais, peut là non tu peux pas non mais sinon je risque de Ouais, vas-y là, tu peux. Là. Voilà, et là, et là, il y a le, tapis, toutes, là. le tapis, a un boost, comme l'autre. Voilà. Hop là, il Alors là, il y a quoi Donc on peut pas y accéder. Là, ok. Il y a un tapis déjà. Un oh, tapis <rires> qui a rien. Ici, bon, les fenêtres, on peut pas. Non. il y a des toits aussi. On peut. What On peut accéder à des toits, Soumis. Alors je me suis déjà qu'il bleu. Je rêve. Oh non, Fifi, je fait le même truc que moi. Mais attends, souvenir Non, tu peux pas. Bah, si tu veux réessayer, tu perds juste un peu de on peut revenir, On peut revenir, on peut revenir, souvenir Euh, on a fait toute la baraque, ouais. Euh, je fais toutes les autres baraques, souvenir. Fais le... Moi je suis sur le toit de. Euh, ah, il y Viens et moi, viens et moi. Attendez, viens et moi, viens et moi. Là, là, là, là, souligne, souligne. Non oh, Ah, non. merde Ok, ok, ok, ok, je sais où c'est là. Mais il y a pneus euh... Oui, mais il y a, y a. Ça amène à quelque part. Attends, soni. on accède là. Là, il y a quoi Ok. Oh, ah, ouais, ok. Ah, là, là. Il est où ton pneu, là Il est où, souligne ton pneu il eternity là Regarde, tu ne vois pas le petit truc Mais comment tu connais Ah non Non je sais Non va à la terreur Va à la terreur C'est bon C'est à la terreur Regarde là-dedans Là où je suis là Tu vas là-dedans Voilà je me disais bien que ça... Je me disais bien que ça servait à quelque chose Ok ouais, d'accord mais pour aller à la fenêtre hein Vas-y saute euh, lui. Et t'es où ouais, mais pour aller à la fenêtre Ah bah c'est bon Attends ah Je, me, la vie mets, passe. je me mets accroupi Non mais... Hop Je vais me passer au moment où tu, passes. tu passes. Ah ok putain ça m'a fait peur le jump Vas-y je t'attends Voilà après tu sautes Genre euh... Voilà. Fais Attention le boost. Euh, fais attention, sur... mets-toi bien pour... parce que c'est un boost. Voilà, je oh sais. Alors par bon. contre, euh, moi je te dis ne descends pas parce que je crois que c'est pas de descendre. Je crois que c'est ça l'intérieur. <rire> ah, je suis pas sûr. <rire> ah, ok tu... déjà on accède, on accède. C'est là euh, Attends, ça manière de d'être une toile souillée. Eh non ben... ça Ça troll Et des Tain. Et c'était la même chose, Sony et je pense que c'était un troll, mon petit souvenir. C'était la même chose. Ah non, attends, attends, je vais vous dire, je vais ramène dire, je vais bon dire, je vais bon dire, je vais vous dire, je vais par dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais les dire, je vais pneus dire, je vais c'est dire, je vais là ah oui, d'accord, oui, ok. Les bandes d'incendie, je sais plus comment ça s'appelle. Mais tu sais, les trucs et rouges le là. Le niveau 8, c'est bien sûr, mon petit souvenir. Le niveau 8, c'est les familles. Eh oui, j'ai réussi. Eh oui, boy, j'ai réussi. Hop. On est au 8 là Bon, déjà, okay, on nice. doit aller où <rire> Attends, là, on est au niveau 8. Ah, mais on doit suivre le chemin, hein, chemin, hein. On doit suivre euh, le chemin. il y en a deux. Il y a gauche et droite. Non, mais ça nous amènera à rien là-bas, Souni. Bah attends, je vais y voir quand même gros. On sait jamais. Souni, ça nous amène à un village vers moi là. Ça ouais, m'amène à un village. Si c'est là par contre. Ah non, c'est. Ouais, t'as raison, c'est pas là. Vas-y, j'arrive. Bon, déjà, on est dans un village. Euh. En montagne, déjà. En montagne. En euh. Montagne, dans ouais, le hein. désert, ouais. Alcanyon, ça fait euh... partie du désert. Ok, donc on commence ah. là. On rentre dans une maison, ok. Oh, tu vas rager à l'endroit tu vas rager. Tu ragé, grave. Tu vas rager sa mère Sunny. Et où Il a rager. Quel endroit Non après tu respawn là-bas toi Ah ouais <rire> et oui, Donc en gros et faut oui, pas mourir Attends, j'étais allé et dessus J'étais allé dessus, allez, voilà Hop, on est sur le toit de la maison. Mais hey oui, boy. Faut où Ah, c'est par là, non Ah, je trouvais la suite. Vas-y, va sur... Euh, non, pas, euh, bah attends, tu peux en fait. Attends, tu peux, non Ah non, vas-y, là, faut que tu ailles dessus. Par contre, attention, ça glisse. Oh, le mec, ah, c'est du premier coup, mais j'ai galéré. Hein. Attends, le neuf <rire> il est là-bas. Attends, regarde, checkpoint quoi le 9, il est là-bas Regarde, on okay, le d'ici. On va d'ici. souvenir, souvenir, regarde, là, comme ça. <rire> Mais bah attends du coup là-bas. Attends. Non mais. Oh le con. Il s'est pris le vieux bon vieux troll des familles. Non mais ah, parce qu'en fait, il y avait un chemin, il y avait des baraques là-bas. Attends, non, peut-être je me suis fait vraiment troll. Parce que je pense que les baraques que j'ai vues, en vrai elles servent à rien. C'était juste pour te faire amener là-bas. C'est ça alors ah, ce le bon petit piège des familles Attends, ah, comme d'habitude parce que moi là du coup je suis encore euh, je sais même pas comment ça s'appelle ok déjà j'ai le bon petit piège. il y avait un bon petit piège des familles là, ce Hop. mais en fait le 8 il euh, était nul le checkpoint il était nul t'es passé par où bah, par déjà... la maison là ah, bah, tu es passé où tu es où Soigne là je suis mmh. dans la maison je suis dans une maison moi j'ai une maison et tu, tu fais quoi cette maison ah, ah ok, des... attends là il y a une armoire. Ok, les tapis <rire> Ah bah ça être ah, ouais. Euh, le... euh... What là. What ah, yeah, Voilà okay. Attends, je rêve. Ah oh, non, on n'est pas revenu au début <rire> là. Non non ça va. What the fuck Non non non non non non non. Oh non. Ah si. je coûte. Oh shit. What? Pourquoi? Euh... Ah ok. Non, ouais merde. Voilà, je suis au-dessus. Voilà. Ah. ah, je bon, suis au-dessus. Ah, je suis oui. Oui. D'ailleurs, Attends, euh, ok, il faut aller là. Euh, là il y a des petites, euh, y a des lampes là, en forme de. Et... Ben faut suivre le chemin de lampes, hein, souvenir. Ah, chemin des lampes, le chemin des lampes. Pour l'instant il nous a cassé écoute ton chemin des lampes. Là, là souvenir regarde là. Ah okay. voilà. Ah <rire> non non c'est pas là. Attends faut pas aller sur le toit là. Non c'est pas là. Attends je vois pas aussi là. Parce que ouais. Alors, ah c'est là, ok. Là, t'as des sols glaçants. Et là, c'est quoi ça Allez, check on 10. Muridius, non, non arrêtez pas Ouais. Ça va, on enchaîne. Je vois que parti euh, quand même par contre. Faut que t'ailles en haut. T'as des barils Merde. Ouais, t'as des barils, faut que t'ailles en ouais. haut, t'as des sols glaçants et tu descends. Tu te laisses descendre. Il n'y a pas de piège. Ok. Par contre. Ah on peut pas. Ah si on peut descendre. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une mi mine et là on me la fait pas avant bon moi. Non mais hé, eh, il y a une mine Tu veux que je passe comment là oh. On va passer là. Ah, eh, je parie qu'il y a un truc dans l'eau. On parie quand même il y a un truc dans l'eau. Il y a un truc dans l'eau. What, c'est quoi de ce mini pont là On parie qu'il y a un truc dans la cascade maintenant. Ah. Allez. Il euh, y a des putains de portes sonnées ici. C'est moi bon, je suis ah, dans la cascade oui. T'es où toi Ouais c'est désolé Attends j'arrive dans la cascade Vas-y Euh d'accord comment tu y as toi là haut Alors euh tu vas à la cascade Bah en bas là tout en bas ça fait jump voilà Tu vas là oui. vers la droite Tu vas vers la droite là. là à peu près là où je suis là ah mais essaye de pas te prendre des cailloux en fait oui. Faut pas aller en haut de toute façon Voilà, voilà. Pascal maintenant. Ouais oh, Qui la suite qu'il y a ça, un truc en fait. dans l'eau. Donc, moi je m'accroupis, je, je vois tout ce qu'il y a dans l'eau. Ah eh oh Là Je l'ai vu ça. On l'a fait pas moi non plus. Non. What What What On est sous la flotte, soyez, oui, on est sous la flotte. Voilà, c'est bon. Oh, et Par contre, il y a plusieurs chemins. Attends. Euh, y -y. Je m'accroupis là. Ah, Est-ce qu'on peut attends, pire, déjà attends déjà ce chemin c'est faux chemin déjà ça c'est faux bah oui. regarde tu fais ça tu jumps un peu sur l'autre là euh. Euh, attends on est tout en haut de la cascade là attends ah là là là bah là, là, là. Ah, avant que c'est un bug oui. attends je crois que je me suis fait bug là. ouais je, je suis bugué et few moments later. elle est là. Elle pas dans le trou. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé Fifi. Ou alors Vas-y, euh, bah, du coup, monte. Euh, attends, je galère à monter déjà. On a toujours pas fait une heure de ce escape game. Hein c'est un record. Mais je galère sa mère. Aïe, voilà, okay, je prends le jet. Fiches au-dessus de toi, hop, on descend là, hop, on se met accroupi là, vas-y, prends le jump, je t'attends. On ah, va où là Oui, il ok, ça m'a beaucoup aidé ça par contre. Faut aller où là ah ok d'accord Tu vas pas me dire que je me suis fait troll là Faut aller où wesh Attends j'en reviens avec toi Putain c'est compliqué Et là, Swigny. Non Ah non Et attends, Swigny, je suis dans un endroit que. Swigny. Mais t'as fait comment, regarde. As fait comment regarde, regarde, attends. Attends, regarde bien le, le cerveau là. Merde, putain tu le verras pas. Merde. Ah c'est bon Voilà déjoué. On est où là Ah on est derrière la, cas la cascade la première cascade Ouais. Ok ok ok. Bah du coup à mon avis y a un truc dans l'eau non euh, je suis est né, y y'a un truc euh, là, juste là. Yeah. Non, yeah. hmm. Attends, dis-moi pas qu'on est là pour rien. Attends, parce que là, on peut, on peut remonter, non euh, Je suis c'est derrière la cascade. Mais non. Je... Non, arrête. Bah, si. What? Ok d'accord, on se complique la vie en fait. <rire> ok c'est fini, il y a. Ok je le jump 11. Ah c'est du gem. Non c'est pas du gem ça. Ah d'accord. Ah c est c est si. oh, non c'est du je... <rire> Non j'aime pas ça sérieux. Putain je déteste ça. Comme je te dis, on a en avoir du montage à faire. Et... Non t'as réussi, ah, réussi là? Bah oui j'ai réussi là. Bah oui j'ai réussi le final. T'inquiète. Moi je suis bon je suis bien celui Ouais on l'avait ça tout à l'heure. <rire> What? C'est -ce normal que ça arrêté d'un coup là sur un... sur un... un bloc là. Mais what Ça m'arrête eh, Tu mets si tu, te, tu numéro 12. Non mais attends, attends, attends, pourquoi ça m'arrête là Comment t'as fait Euh, en fait, euh, c'est normal, c'est normal, tu es où là Ah, sur les... Hier yeah, ça m'arrête Mais là, c'est normal, saute Ah non mais... C'est pas ah normal non, là, par contre. Non, euh... Attends, refais ton speedrun, tu mets. Encore en fait il te faut il te faut tourner la caméra mais le temps de jouer Sounir Ah merci. Il est jusqu'à moi en fait. Regarde, Ça me stop, ça m'enlève mon truc Moi, bon, ça a fonctionné tout l'heure Ah mais c'est que Sounir, Euh les deux boosts parce qu'il y a deux boosts, Sounir il n'a ah. pas que ça, il y a deux Ah merci des... Hop, j'ai pris les deux boosts hein. Ah d'accord, déjà ça veut pas sauter. One eternity later. Yes, j'ai réussi. Euh, T'es passé au euh, par où là Benoît t'as continué le chemin De quoi Ben. Bah, tu devrais arriver, tu devrais arriver. Parfait, là, il est là. Est bah, quoi, il est, est là, allô Allô, là, juste là. Bah, comment t'as fait Bien. Il checkpoint euh, là, Juste derrière. Quoi là il y a un, petit, là, un bordure un bordure là un bordure non. il y a un pneu là où je suis mais un bordure là là là là là eh, eh. ok Et voilà voilà ouais. on est en même temps là le mec il va il, il, il... pète un câble mais c'est pas ah, c'est normal elle dit une fois c'est bon t'es pété un doucement hein. attends attends attends je regarde partout hein. Comme ça, on sait jamais. Non, mais je la pas. Bah, ouais, je sais, mais vu que tu m'as pas entendu pour savoir, c'est vrai que c'est. ouais. Qu'est-ce que tu me fais là Ah, ok, d'accord, je comprends. Oui. Voilà, c'est bon. Oh, Non, OUI OUI non, non, non, no, no, mais non, j'ai même pas compris. Oh putain il y en avait alors d'accord tu oh, vois voilà pourquoi hey, oh. ah, par contre la prochaine fois attends moi non C'est du coup euh... oui, moi moi je découvre plus rien tu vois mais toi tu connais déjà la solution. d'accord ok d'accord je sais même pas sauter. Voilà. Et c'est sûr c'est à droite. D'accord, il, il est même pas sûr. Attends et oh, Jacqueline. Hein. Il okay. va se calmer Jacqueline là. Non mais laisse tomber ça à gauche. Non non non C'est bon je sais pas 13. Je suis au 13. Attends, euh, On passe par où, c'est après bah, En fait, quand tu es là où, justement, on est mort tous les deux, en fait, tu, tu vas pas sur le tapis qui est devant toi. Tu vas direct là où on... il y a la porte. Vas-y, je t'attends. ça fait toujours pas une heure qu'on fait la vidéo, là Vas-y, et là tu vas sur la poutre et là tu se. Ouais vas-y vas sur la poutre, on va essayer. Et là tu... D'accord. Et là tu sautes direct là, là aussi. Voilà. Okay, et là tu prends non, un checkpoint. Donc, du coup on peut pas.. Attends. Déjà, euh... Attends, regarde. C'est là. C'est sûr que c'est là. Oui c'est là. Ok donc. Okay. Oui. ok donc là on peut pas y accéder. Là il y a une porte. Là il y a un tapis. Rien dedans. Derrière le lit on peut y accéder. Ouais y a rien. Ok. Ok, oh, il fallait où là Ensuite Ah ok, là où, en Je haut là. Trouvé. Et oui. Moi y'a accès. Mais qu'est-ce que tu me fais toi Ah toi tu pas. Passes... Ah ok y'a plus. Y a deux chemins gros. Bah attends. Attends. Ah parce que faut regarder de l'autre côté quand même. Regarde, on va faire ça. Non c'est sûr, oui, suis... sûr que c'est pas là. Non mais c'est sûr que c'est pas là par contre. Bah j'espère. Voilà c'est bon j'en suis. Okay, donc là on a des glaçons. Là on a un sp. Oh, c'est trop soyeux. Pourquoi tu Oh quoi, Benoît Ah c'est bien fait Allez 14 Vas-y je t'attends du coup. On mais est... ah, à mon avis on est presque à la fin là. On devrait être bientôt à la fin. Tu me dis dès que t'es passé. Là il y a un trou ouais, là-bas. J'essaie je... de visualiser quand même un petit peu. On a à la fin et few moments later, et après je, je me suis pas spoilé, hein, mais je sais que c'est la fin. En tout cas, pourquoi? What? Attends, quand on vole là, tu ni... ouais, c'est là-bas. Il y a un truc là-bas. ouais Il y a plus qu'un truc là-bas. Hein. Bah, c'est là, moi je te, je te dis là, c'est la fin. Mais what Voilà. Non, on n'a pas fini Sunia. Ah si si si moi je le dis. Bah ça c'est le dernier checkpoint. On a encore un checkpoint On a checkpoint 15. Derrière là-bas Non. Il y a okay. des ballons Sunia. Il y a des ballons, des ballons. Vas-y. J'attends du coup. Mais pourquoi faire Ah ouais Ouais pour ce, euh, ouais, ok, je vois, je vois. Voilà. Voilà, Tain, tu peux le te faire. Okay. T'es tu t'es m'attends hein. je l'attends, non laisse tomber. Okay. Hop, tu es pas de 15. Ok, on est dans okay. les égouts là. Hein. Euh, ouais. Okay. Euh, Benoît, comment t'as fait là Non. T'es où là il y a, il y a une petite jump, souviens. Il un petit jump sur la terre, il y a un endroit. Ah ok, ok. Ah, ouais. T -t es et t'es bien caché. droit devant celui. Voilà. Et puis après il y a, ah um, ouais. Voilà. Et puis après, si y a, et puis après de fini que ça, il y a le. Tiens, on était dans le canyon, maintenant on est dans les égouts du canyon. <rire> ah, il... Il en a yeah. Du coup, les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en compagnie de Fifish. Voilà, ça a fait fiche. T'as ouais, aimé ce, ce petit escape game? Ouais. ouais, du coup, les gens, j'espère que vous avez aimé ce cet escape game. On en fera par la suite, mais voilà, on essaiera de trouver un peu moins chaud. <rire> non, Bref, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et vous abonner à la chaîne de fiches qui est en description. Bye bye les gens.